Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de, de démarrer euh, ce webinaire euh, sur le thème « Initier une démarche à FEST ». Euh, Peut-être un, un coup d'œil pour euh, démarrer là, sur le sondage euh, que vous avez bien voulu euh, compléter avant de démarrer euh, ce euh, webinaire. Euh, à la question « Où en êtes-vous sur euh, ce thème de l'action ?» de formation en situation de travail, on voit qu'à 60% vous envisagez d'initier une démarche à FEST, à 38% vous ne savez pas trop en quoi cela consiste, et vous êtes simplement 10% à avoir déjà initié une démarche. Euh, le nombre d'inscrits de 800, euh, un peu plus de 800 euh, personnes, montre également bien sûr votre intérêt euh, sur le sujet. Alors je vous propose de, de, de démarrer euh, tout de suite avec euh, en introduction, donc, euh, euh, le sommaire des principaux points que je vous propose de voir, donc, euh, tout d'abord, euh, à FEST, de quoi parle-t-on On va partir donc, de la définition, ensuite on parlera des bénéfices euh, de euh, cette approche à FEST pour les différents acteurs, les conditions de réussite hein, en troisième point, euh, et ensuite nous verrons euh, un benchmark sur comment les entreprises s'empartent-elles de la FEST, et enfin, dernier point, quelles opportunités pour les dispositifs existants alors je vous propose euh, puisqu'on m'a signalé quelques problématiques de son euh, de figer tout de suite euh, ma caméra et de dérouler euh, cette présentation euh, pour euh, éviter effectivement euh, des, des, des problèmes de, de qualité de son voilà alors, on démarre donc sur euh, le premier thème, qui est le euh, premier chapitre donc sur euh, la FEST, de quoi parle-t-on exactement Alors, si on regarde euh, pour démarrer donc, la, la définition concrètement, la FEST, qui est l'action de formation en situation de travail, se définit comme un parcours de formation visant un objectif professionnel alternant situation de travail et phase de réflexion accompagnée, évaluée et traçable. Donc, on va s'arrêter, si vous voulez, bien sur les deux premiers éléments, donc un parcours pédagogique formalisé avec des objectifs professionnels définis. On voit que l'action de formation donc, en situation de travail est une des modalités possibles, d'un parcours multimodal. Euh, le rapport final de l'expérimentation à FEST précise bien en effet que la FEST peut être mobilisée comme une modalité de formation autonome, isolée, ou être articulée avec d'autres modalités de type stage, FOAD, dans des parcours hybrides ou blended. Alors il faudra bien évidemment s'assurer en revanche que la FEST est la modalité la plus adaptée à la compétence visée et aux conditions et contraintes d'exercice de l'activité. Nous allons y revenir. Troisième point, euh, donc, la FEST euh, a donc, comme euh, définition le fait d'avoir une activité de travail qui doit être repérée, voire aménagée. Donc En ce sens, la FEST n'est pas une formation informelle ou une formation sur le tas. Quatrième point, euh, l'apprenant doit être accompagné. Par un formateur spécialement formé être expert ne suffit pas il faut bien évidemment être formé à l'accompagnement puisque cela s'apprend et nous y reviendrons notamment sur l'importance de ce qu'on appelle les, les la, la notion de réflexivité qui donc est donc le cinquième éme, cinquième élément donc on a dans la feste à la fois des situations de travail et des phases réflexives qui sont alternées. les phases réflexives euh, qui doivent permettre l'analyse de ce qui s'est passé en situation de travail et donc de répondre à la question pour l'apprenant, j'ai réussi comment et si j'ai échoué pourquoi Dernier élément caractéristique de la FEST, l'évaluation permet donc de s'assurer de l'atteinte des objectifs. Il s'agira donc de conserver des preuves de l'action, puisque ça va être essentiel pour répondre à l'obligation de, de formation. Et dernier élément donc de, de définition, la FEST se distingue de ce point de vue-là aussi de la VAE, car la VAE signifie que l'on rassemble des preuves de ce que l'on a appris de ses expériences précédentes, alors que la FEST implique de développer des compétences que l'on n'en avait pas avant. Voilà, au sujet donc de toujours de l'évaluation, la FEST n'est pas forcément qualifiante, même si on le voit, elle doit donner lieu à une évaluation des objectifs qui ont été les objectifs fixés. Alors, euh, donc, euh, autre point, euh, la FEST est aujourd'hui reconnue, encadrée euh, par la loi. Euh, trois ans d'expérimentation, donc, pour, euh, pour euh, cette, euh, cette nouvelle modalité, euh, trois ans d'expérimentation, donc, depuis euh, 2015, puisqu'il s'agit, euh, du, donc, d'une expérimentation qui a été menée par la DGEFP avec l'appui de 13 OPCA et des entreprises volontaires. Cette expérimentation a donné lieu à un rapport final d'expérimentation qui a été édité en juillet 2018 et on voit bien le lien donc avec la nouvelle définition d'action de formation qui est un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Il peut être réalisé tout tout parti à distance, il peut être également réalisé en situation de travail. Donc on voit bien le lien qu'il y a entre cette expérimentation et la nouvelle définition d'action de, de formation. Alors, dernier élément sur cette définition de la FEST, quatre critères qui sont donc définis par décret. Premier critère, l'analyse de l'activité de travail euh, doit être faite. Avec euh, l'objectif d'adapter euh, la situation de travail à des fins pédagogiques. De ce point de vue-là, toute situation de travail n'est pas transformable en situation de formation, puisque la caractéristique de la FES, c'est de faire de la situation de travail le matériau même de la formation, euh, mais une situation de production n'est pas une situation de formation donc il s'agirait bien de faire cette analyse d'activité de, de, de et d'identifier des activités pour lesquelles effectivement on va pouvoir euh, mettre en place un, un dispositif de type afest deuxième euh, critère euh, de la feste désignation préalable d'un formateur pouvant exercer une fonction tutorale en tout cas une formateur qui sera là pour, je dirais, accompagner cette montée en compétences et également euh, pour toute la partie mise en place de phases réflexives, qui est le troisième critère, euh, qui sont des phases bien distinctes euh, des, de la situation de travail. Et quatrième critère, des évaluations euh, qui sont des évaluations donc, spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent, et également euh, conclut euh, l'action euh, de formation. Alors, précision peut-être aussi sur euh, cette notion essentielle là, de phase réflexive. La phase réflexive, elle est distincte de l'évaluation, comme le précise le rapport final de l'expérimentation, où il est dit que la phase réflexive vise à renforcer les apprentissages, à précipiter l'acquisition de compétences. De ce point de vue-là, elle contribue à produire de la compétence parce que l'apprenant aura pu raisonner sur son action. Euh, la plus-value de la phase réflexive, c'est ainsi une prise de conscience de ce qu'on en a appris. Elle permet de verbaliser, d'exprimer ses propres compétences, alors que la séquence d'évaluation vise à juger si la compétence est acquise ou non. Donc, On peut donc conclure également sur cette différence entre la phase réflexive et l'évaluation que la séquence réflexive précède obligatoirement l'évaluation. Voilà, je vous propose d'enchaîner de, sur le deuxième thème qui concerne donc les bénéfices pour les apprenants, les managers et l'entreprise. Et on va démarrer euh, tout de suite par euh, les euh, apprenants. Euh, alors, bénéfices pour l'apprenant, euh, on voit que la FEST est une formation concrète qui va être donc en lien directe avec la situation de travail. Elle permet une acquisition de compétences visibles, immédiates, efficaces. Si on reprend certains verbatims d'apprenants, ils nous disent que la fête est. est très opérationnel, une approche très opérationnelle, on met en œuvre tout, tout de suite, je pense que c'est le, le principal bénéfice pour les apprenants. Euh, autre élément euh, clé, la FEST permet un droit à l'erreur, également un droit à l'essai, elle favorise les échanges au sein des équipes et également avec le manager. Et enfin, pour, toujours pour les apprenants, on voit qu'en termes de bénéfices, il y a là une reconnaissance, une confiance, une estime de soi euh, qui euh, sont liées à la mise en place de la FESTE et qui constituent également des bénéfices complémentaires importants. Pour les formateurs, on voit qu'on a là un bénéfice évident sur un changement de posture, une reconnaissance bien sûr de, de l'expertise, mais également un changement de posture pour devenir plus un facilitateur, un accompagnateur, plus qu'un sachant, et donc une, une reconnaissance à la fois de cette expertise et une nouvelle posture qui doit se mettre en place. Pour les managers, le euh, principaux bénéfice, c'est d'avoir une modalité adaptée à des collaborateurs peu mobiles, euh, sur des contextes particuliers, c'est en règle générale des, des apprenants qu'on a du mal à, à faire venir en formation, donc on va former en situation de travail. Euh, pour les managers, ça va bien sûr... Au, Favoriser le dialogue autour du travail, ça va instaurer un climat de confiance. Euh, si on regarde également pour les équipes formation, cette fois, euh, la FES constitue une modalité pédagogique innovante, elle s'inscrit dans des dispositifs existants, donc elle permet, je dirais, d'en renforcer l'efficacité, elle répond à une obligation de formation et elle est, dans une certaine mesure, euh, finançable également euh, par les OPCO. Pour les équipes RH, euh, on voit que euh, la, la FEST est une modalité qui est aujourd'hui donc légalement reconnue, qui intègre les spécificités métiers de l'entreprise et qui va pérenniser les savoirs et les savoir-faire, ce qui constitue un, un véritable bénéfice également. Alors, troisième euh, thème sur ce euh, webinaire, euh, sur les conditions de réussite. Alors, on peut citer cinq conditions de réussite euh, pour euh, la mise en place de la FEST. Alors, première condition, euh, clé, structurer, identifier les situations de travail qui sont à potentiel d'apprentissage. Euh, deuxième élément. dans la démarche, anticiper, prévoir un budget suffisant pour l'ingénierie et le suivi des parcours. On voit que pour la mise en place de la feste, il y a nécessité dirais, de se poser les bonnes questions en amont sur la pertinence, l'opportunité de mettre en place ce type de démarche, construire également euh, toute la, les, les outils, euh, tous les, les, les, les éléments qui vont permettre de tracer à la fois la, la, la, les éléments de, de formation en situation de travail, la partie réflexivité, la partie évaluation, Donc il y a, il y a toute cette partie anticipation, organisation également du, de la situation de travail pour qu'elle devienne une situation apprenante. Donc c'est toute cette partie ant anticipation qui, qui est clé, avec cette partie d'aménagement de l'organisation du travail euh, et faire une place, donner une place euh, et des, des temps dédiés sur ces séquences réf réflexives au sein du planning opérationnel, Alors, ce qui va nécessiter pour les managers ben, de, de, de réorganiser, de repenser euh, gérer la situation de travail, pour bien souvent, à titre d'illustration, ben, donner plus de temps. Dans le, la réalisation de, de, de l'activité, parce que l'apprenant est en situation de, de formation notamment. Euh, sécuriser, alors ça veut dire aussi, puisqu'on utilise la situation de travail comme étant le, le matériau même de la formation, ça veut dire accorder un droit à l'erreur, pouvoir se tromper sans être sanctionné, c'est un point clé. Et une condition de réussite. Et puis dernier élément euh, mobiliser, dont on voit qu'elle elle doit, je dirais, être prise en compte dès le démarrage, c'est de mobiliser, d'accompagner tous ces acteurs hein, qui en seront partie prenante, je dirais, dans cette mise en place, à la fois manager, formateur et également euh, apprenant. Alors, on va passer à la, au quatrième thème sur euh, le benchmark, pour dire comment finalement les entreprises s'emparent aujourd'hui de la FEST. Alors, on pourrait dire tout d'abord que le niveau de maturité des entreprises est hétérogène, euh, notamment par exemple sur la confusion hein, qui peut exister encore aujourd'hui entre le tutorat, la formation informelle, la formation sur le tas, donc d'associer, je dirais euh, simplement euh, la FEST à ces euh, autres euh, Thème. Euh, alors, sachant qu'on l'a vu, hein, il y a, des, il y a des, des, des critères particuliers, des conditions particulières pour la FEST, donc c'est déjà un premier élément important à souligner. Deuxième élément important, on voit que la réflexion est d'actualité, voire c'est une priorité à court terme aujourd'hui pour les entreprises qui ont compris, je dirais, les opportunités que représente la FEST en termes de réduction des temps en présentiel et donc des coûts, euh, de modularité selon le niveau des participants, de formation au plus près des pratiques métiers, de déploiement rapide, sur mesure, et puis un, un, un élément clé également sur la mesure des progressions individuelles. Donc tous ces éléments euh, montrent en tout cas l'intérêt euh, des entreprises pour cette nouvelle modalité. Alors je vous propose de voir également euh, quelques principes structurants de la FEST euh, avec euh, au centre finalement Quatre questions euh, clés à se poser et puis des actes de réflexion pour la mise en place de ce type de démarche. Alors les quatre questions euh, clés sont d'abord se demander ce qui doit être appris, qu'est-ce qui doit s'apprendre donc, bien identifier les situations de travail qui seront, je dirais, à travailler via cette modalité. Deuxièmement, comment cela peut-il s'apprendre Donc, de répondre à la question de l'opportunité et de la pertinence d'utiliser la FEST pour former sur une, une compétence bien repérée. Savoir à quelles conditions on peut le faire. Donc, comment aménager ce collectif de travail pour pouvoir, je dirais, développer une démarche à FEST en situation de travail, comment vérifier également que, que les choses sont acquises, donc quels dispositifs d'évaluation, quels outils mettre en place. Alors c'est ce qu'on retrouve au travers donc, des quatre axes que vous voyez au-dessus de ces questions, donc d'identifier les situations, de former à l'accompagnement les formats à fait puisqu'il s'agit d'une nouvelle posture et une nouvelle approche à, à développer. Euh, également, euh, axe de réflexion sur le management, sur son implication, sur l'organisation euh, particulière du travail pour pouvoir y, y, euh, y donner la place euh, à cette modalité euh, AFEST. Et puis, dernier élément, sur l'évaluation multidimensionnelle, puisqu'on va à la fois, dans cette démarche-là, suivre euh, les résultats, c'est-à-dire le développement effectif des compétences, et également s'assurer euh, que euh, le process AFEST est respecté pour une question, bien sûr, de conformité euh, légale. Alors, sur ces, euh, ces principes structurants, euh, vous voyez la déclinaison de, de ces principes par rapport à euh, différents euh, également euh, points très concrets. Sur l'identification de situations de référence, on voit l'importance des, des boucles de situations de référence, euh, de tout l'outillage qui va être mis en place euh, une fois les situations bien repérées. On voit également l'importance de euh, la formation euh, du, des formateurs à FEST euh, pour euh, bien identifier ce que signifie observer, débriefer, quels sont les outils qui seront à sa disposition euh, Pour le manager, euh, bien identifier le contexte euh, qui va permettre l'apprentissage, assurer euh, le sentiment euh, de sécurité nécessaire et puis euh, la partie évaluation que j'indiquais avec toute la problématique d'ailleurs importante de diagnosticament, de suivi de la montée en compétences et tout l'outillage d'évaluation qui va se mettre en place. Alors je propose de voir une dernière, euh, un dernier thème sur euh, quelles opportunités pour les dispositifs existants. Alors pour se resituer, donc, on voit que euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la, la formation en situation de travail est une modalité qui s'articule avec d'autres modalités existantes, hein, le présentiel et également la formation à distance, euh, démarche euh, que nous avons initiée également euh, du côté Ségos depuis déjà un certain nombre d'années. Euh, ce qui est dit dans le rapport final, c'est que la FEST n'a pas vocation à remplacer l'existant, en particulier les formations externes plus classiques, aujourd'hui largement prédominantes. Il s'agit de favoriser le développement d'une modalité de formation complémentaire potentiellement mieux adapté à certaines configurations et présentant des avantages euh, comparatifs. Voilà, alors si on, on regarde également euh, ensuite, on en ce qui concerne nos convictions, alors première conviction, on voit que euh, la FEST euh, permet de rapprocher la formation du travail, ça c'est... Je pense qu'un des premiers éléments qui est très présent dans notre ADN, c'est GOS. Nos innovations mettent en effet l'accent sur la question de la transposition en situation de travail, au travers de notre approche for real, au travers du learning hub, c'est GOS. Donc la proximité avec des situations de travail qui permettent de réconcilier contraintes budgétaires et efficacité pédagogique dans une logique de dispositif, puisque c'est le deuxième aspect, deuxième conviction, c'est que la FEST est une modalité, euh, complémentaire, hein, c'est une modalité parmi d'autres qui va s'intégrer dans le dans le cadre d'un parcours. Euh, troisième conviction la réussite d'un dispositif AFEST repose sur la coopération entre plusieurs acteurs. Je pense que ça c'est effectivement un point clé. On voit le, le, je dirais comment on, euh, et sur quel registre finalement chacun des acteurs, euh, managers, formateurs, entreprises vont être impliqués dans ce dispositif-là. Donc ça c'est un élément essentiel et et euh, quatrième euh, point dans nos convictions, euh, le projet AFEST, donc se construit également en partenariat étroit avec un organisme de formation, euh, c'est ce que dit d'ailleurs euh, l'expérimentation puisqu'il est dit qu'il euh, y a nécessité d'avoir un tiers facilitateur, consultant ou organisme de formation qui apporte une expertise sur le processus plus que sur les compétences à acquérir. Alors finissons, si vous voulez bien, donc sur un, un dernier, euh, dernier euh, point autour de l'accompagnement euh, que Segos vous propose euh, pour la mise en place d'une démarche à FEST. On voit sur ce visuel les différents registres possible de l'accompagnement Alors du conseil amont à, à la mise en place sur l'opportunité, la pertinence de, de, la, de la mobilisation de ce type de modalité, jusqu'à l'accompagnement sur l'évaluation, en passant par les expertises d'ingénierie de formation, d'ingénierie pédagogique et de formation de formateurs, bien sûr. À ce sujet, une formation inter intitulée AFEST, réussir la formation en situation de travail, existe d'ores et déjà. Elle est également déployable en intra. Et puis, la partie également déploiement en tant que tiers facilitateur au déploiement de parcours intégrant la FEST. Voilà, donc nous avons vu ensemble comment initier une démarche à FEST. Merci à tous pour votre attention euh, il y a eu donc un certain nombre de questions qui ont été posées euh, sur le chat pendant ce webinaire donc je vous propose de, euh, de les retrouver euh, dans euh, une, tout ce qui est euh, FAQ euh, prochainement disponible sur le site cegos.fr et merci à tous pour euh, votre attention et à très bientôt